illustrer un article est facile et rapide. Pour commencer, rends-toi sur le site Wikimedia Commons. C'est là où tu vas trouver toutes tes images. Pour rechercher une image, clique sur la barre de recherche en haut à droite, puis écris le nom d'une photo. Par exemple, Franz Reichelt. Parmi toutes ces images, choisis celle qui te convient, puis clique dessus. Ensuite, Clique sur le W de Wikipédia, puis copie le texte sous vignette ou thumbnail en anglais. Fais un clic droit sur copier, puis rends-toi sur l'article que tu veux illustrer. Ici, je me rends sur l'article Tour Eiffel. Choisis là où tu veux placer ton image, puis clique sur modifier le wikicode en haut de l'article ou sur la section. Pas de panique, tu ne vois pas un joli texte et de belles images, car tu modifies le code de l'article. Pour ajouter ton image, fais un clic droit et clique sur coller. Remonte en haut de la page, puis clique sur Prévisualiser. Et voilà, tu viens d'ajouter ta première image sur Wikidia. Maintenant, il va falloir rajouter une description correcte à cette image. Clique sur Wikitext, puis reviens là où tu as mis ton image. Si tu regardes bien, tu as placé un code entre crochets. Si tu regardes à la fin de ceci, tu vois la description de l'image. Il te suffit de la changer et de la mettre comme tu le souhaites. Une fois que tu as terminé, clique sur Prévisualiser. Et voilà. Tu viens de modifier la description de l'image. Avant de cliquer sur « Enregistrer les modifications », n'oublie pas d'ajouter un résumé sur ce que tu viens de modifier. Ici, nous allons écrire « Ajout d'une image ».